Je vois c'est j'aimerais savoir pourquoi l'homme a eu l'idée de représenter son vrai cœur, celui là par euh, cette figure symétrique je trouve que l'approximation est assez grande hein, ou très grande hein. puis cette tâche que je viens de faire comment la de belle et eh ben je crois que je vais plier la feuille je vais à pied fort très fort et voilà c'est pas plus beau ça d'une mauvaise tâche et ça alors je trouve pas que c'est beau Heureusement, prière de la symétrie. Quand j'avais ton âge, je croyais que mon cœur est comme celui-ci. Et plus tard, j'ai vu que cette photo est la vraie. Le vrai cœur, c'est ça. J'étais très déçu. Pourquoi on m'a menti en me montrant cela Et petit à petit, je me suis fait des raisons. Et aujourd'hui, je trouve que le cœur symétrique veut dire qu'on doit aimer autant les proches, les parents, les frères, les sœurs, que nos semblables, même lointains. Deux points de vue mathématiques, qu'est-ce qui se passe avec le cœur symétrique Il y a, il paraît, une droite, la droite D et ce qui est intéressant c'est que tiens, si je prends ce point du contour du cœur je vais l'appeler A de l'autre côté de la droite par ici je vais l'appeler A' entre A et A' qu'est-ce qui se passe je vais tracer le segment AA'. Il doit être perpendiculaire à la droite D. Il va appeler ici ce point, appelons I. Et le segment IA et IA' doivent être de même mesure. IA et IA'. Pareil, le point B ici si je trace la perpendiculaire à la droite D et si je la prolonge de la même longueur le point B' se trouve ici sur le pourtour du cœur lui aussi sur le symétrique de B par rapport à D on va dire que A' est le symétrique de A par rapport à D, B' c'est le symétrique de B par rapport à D, et bien sûr l'inverse. Que A c'est le symétrique de A' par rapport à D, et que B c'est le symétrique de B' par rapport à D. Ainsi, tous les points du cœur, du pourtour, si je fais la même chose, je vais les obtenir de l'autre côté. Et vice-versa, ces points, symétrisés par rapport à la droite D, on obtient les points d'ici. Tiens, ce point, on va l'appeler M, son symétrique par rapport à D, ben c'est lui-même, parce qu'il est sur la droite D. Et bien sûr, ici, le point N, là où les deux moitiés de cœur se rejoignaient. Cette droite s'appelle la médiatrice du segment AA' ou la médiatrice du segment BB'. Ou la médiatrice de plein d'autres segments que je pourrais tracer ici, d'un pas à d'autre du cœur. Je te fais signaler que ce mot a été forgé en 1923. La médiatrice, ce mot-là, il est assez récent. Je ne sais pas comment on désignait cette droite avant 1923. Je n'ai pas trouvé. Je ne peux pas m'abstenir de dire que Jésus est dit médiateur entre Dieu et l'homme. Tu comprends ce que ça veut dire médiateur? Quelque chose, quelqu'un bien entre, ou bien au milieu entre deux choses ou entre deux êtres, deux êtres. La médiatrice serait cette droite qui est entre ces deux parties. Médiateur, médiatrice. J'espère que tu as appris les propriétés usuelles de la symétrie symétrie appelée symétrie axiale. Tu sais que le symétrique d'une figure est une figure qui lui est superposable. Les deux figures ont donc la même forme et les mêmes dimensions. Que le symétrique d'une droite est une droite. Que des points alignés se transforment en points alignés. Que la symétrie conserve les longueurs, les angles, les formes. Et je vais te montrer maintenant à quoi ça sert la symétrie en donnant un exemple qui est présenté ici. Imagine que tu dois aller du point A au point M sur la droite D et puis aller en B. Mais attention, j'aimerais bien que le chemin que tu parcours, A, M, B, autrement dit, la somme AM plus MB soit la plus petite possible. AM plus MB, cette somme, soit la plus petite possible. D, peut-être un chemin où tu as envie d'aller en A, tu vas arriver en B en passant juste par ici. Et bien sûr, il faut trouver le point M. Où se trouve le point M, afin que ton chemin soit le plus court, A, M, B. Bien sûr, tu peux tâtonner, tu peux mettre le point M peut-être par là, peut-être un peu à droite. Mesurer, prendre la règle, mesurer plusieurs longueurs. Voilà ce que je te propose, moi. Je vais construire le symétrique du point A en main de V1. Bien sûr, aux instruments, on peut le faire bien mieux. Le symétrique, autrement dit, la perpendiculaire à la droite D. Je la prolonge de la même longueur. Je retourne le point A'. A' symétrique de A par rapport à A D. Le point I, ici, c'est le milieu du segment A'. Je te rappelle que D est appelée la médiatrice du segment A'. Si je relis A' avec M ce point pris au hasard, tu es d'accord que le segment AM et A' M, ces deux-là, sont symétriques par rapport à D, et la symétrie conserve les longueurs, donc je peux marquer que les segments MA et MA' ont la même mesure. Ainsi ton chemin AM plus MB, AM plus MB, devient, qu'est-ce qu'il devient Qu'est-ce que tu peux mettre à la place de AM Tu peux mettre A'M. Parce que A'M, c'est le même que AM, comme longueur bien sûr. Plus MB. Voilà. Voilà ce qu'on a trouvé pour l'instant. Que ton chemin A'M plus MB, c'est la même chose que le chemin imaginaire A'M plus MB. Je te signale, ça on fait sur la feuille, tu ne vas pas aller vraiment de A en A'. Ça fait beaucoup de boulot. Donc ici, on est en train de trouver la solution en théorie. Et comment on peut faire maintenant que ce chemin A' B, celui-là, soit le plus court possible Le point A' il est là, le point B il est là. Comment faire que ce chemin soit le plus court C'est une ligne. Pas vraiment droite, n'est-ce hein, pas? Le plus court, le plus court chemin de A A'AB. Tu le devines Bien sûr. C'est A'B. Et le voilà. Imagine que le point M bouge. Il bouge sur la droite D il doit être là. C'est ça, le point recherché. À ce moment-là, la distance A' M plus Mb, c'est A'B. Le chemin le plus court entre deux points, c'est le segment qui le relie. Tu vas de A' jusqu'à B, quand tu passes par M, ce M, mais ben c'est plus long quand tu vas direct, de A' jusqu'à B. Et voilà ton vrai point M, trouvé avec succès, on va l'appeler S, succès. Et maintenant, tu n'as qu'à relié, AS. Et le chemin le plus court, c'est ASB. Tu viens de trouver le point qui a beaucoup de succès. AS plus SB, c'est le plus court possible. Et voilà. Une petite application de la symétrie. Bien sûr, il y en a pas mal, mais ce n'est pas pour le six, la sixième qu'on va les trouver.